Salut à tous les amis, c'est Mémoire de Légende Et ce soir, on est sur l'île pour une vidéo exceptionnelle. Kachenko nous a sorti le grand jeu pour une soirée spéciale Super Famicom, qui est une de mes consoles préférées. Et Kachenko va nous vendre plus de 1200 jeux Super Famicom, des guidebooks, des consoles ou encore des accessoires comme le Satellaview ou le simulateur de golf. On s'y rend tout de suite. L'événement commence à 20h. J'espère qu'il n'y a pas trop de monde. Mais à mon avis, je pense que ça va être chaud. 8h 20. <rire> Il n'y a que ça de monde. On vraiment peu pour une soirée comme celle-là je m'attendais à avoir beaucoup de monde et en fait non, on regarde peut-être par la suite Après, euh, ça y est Je pas imaginer, voir tous les super bon. beaux titres bon. que vous Proposez une qu fois ah, bah, ce bon. soir, vous allez profiter de cette vidéo et puis on va essayer d'en tirer quelque chose. Non. Ouais, ouais, Pour vous rappeler les règles qui sont très simples, vous avez tous un ticket. On vous appelle numéro 1, vous cherchez dans les vitrines, vous vous dites je veux ça, je veux ça, vous passez en caisse et après vous pouvez aller continuer de boire et continuer de manger. Merci beaucoup et bonne vente à tous. C'est parti, alors moi je suis numéro 3 donc du coup, euh, c'est du bon. <rire> Marine, yeah. comment tu vas Ça va bien et toi Ça faisait un bout de temps qu'on ne s'était pas vus Ouais, c'est vrai. Alors toi tu travaillais avec la chaîne quoi du coup avant Avant, ouais, un petit moment. Collectionneuse de Super Famicom je suppose Ouais, pas que. Qu'est-ce que tu cherches exactement comme jeu proposé euh, ce soir Myth bah, Lagoon, Secret of Mana, euh, le 3 essentiellement. La Camde Setsu plutôt Ouais, ouais, Version samplée ou la version... Euh, parce qu'il y a une version sample qui, qui est vendue, quelque chose d'assez rare. On va, On va voir qui va sauter dessus. Euh... Voilà, lequel sera encore là quand je passerai. J'ai vu quelques guides, genre avec kits Kirby et tout ça. Euh, franchement ils sont pas légumes. Yeah. C'est du Jap. C'est magnifique. Quoi. Quand je vois uh, ce qu'a proposé Kachenko dans mes rêves les plus fous, je pas imaginer euh, ouais, des titres comme ça. Je... Bah, la boîte du Fire Emblem. J'ai tenté des prix ah, du genre euh... 7-800 euros. Fire Emblem, c'est sorti en 2000, je crois. C'est l'un des derniers titres. Je crois que le dernier titre pas Super Famicom euh, être étant bidaille, SF4. Ouais. Non, c'est le non euh, Max Glory Director's Cut. J'ai pas le titre, mais vous allez voir dans quelques instants. C'est le dernier des derniers jeux Super Famicom et qui est sorti en, le 23 novembre 2000 précis. Euh. Précision. Euh, au moins une par semaine, je suis toujours ahuri par ce qu'il y a, mais alors là ce soir, euh, c'est quelque chose assez bah, euh, exceptionnel. C'est tout. Ouais, parce que moi Il y a du bon ce soir. dans ce genre de livret c'est des images comme ça, ouais. des trucs en pâte à modeler ou des petites bandes dessinées, moi je trouve que les, les livrets comme ça c'est tout son charme. Rien à voir avec les, avec les notices européennes ou les notices américaines, pour moi j'ai toujours pris du Jap rien que pour la, la beauté en fait, c'est pour moi c'est de l'art ça. Non c'est bon va bah, s'arrêter là, c'est bon ouais. Et voilà, même si c'est pas fini à minuit, on va se quitter ici. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me lâcher un gros pouce bleu. N'hésitez pas à la commenter. N'hésitez surtout pas à la partager parce qu'un événement comme ça, ça se présente pas tous les jours. On se retrouve pour une nouvelle vidéo d'ici là. Portez-vous bien. À la prochaine. Sayonara Tomodashi.